Eh bien bonjour à tous et à toutes c'est Nathalie aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'est posée énormément. Comment mettre sa map sur son serveur Minecraft C'est ce que je vais donc vous montrer ici. Premièrement j'ai généré un monde à Minecraft euh, totalement aléatoirement en 1.6.5. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de casser euh, juste euh, voilà. Je vais casser un petit peu ça pour vous montrer que ça change vraiment. Voilà, donc j'ai cassé cet arbre, j'ai posé une bloc ici. On voit que la map, du coup, a été modifiée par moi. Ce que je vais faire, c'est qu'on va quitter le jeu. On va venir maintenant récupérer cette map. Pour ce faire, on fait un Windows R. Et on va marquer ceci, pourcentage app, data, pourcentage. Une fois ceci fait, on clique sur OK. Et on va aller dans le dossier .minecraft Ici on a plein de dossiers en fait, qui vont regrouper nos mondes Également les packs de ressources et les shaders Et nous ce qui nous intéresse c'est donc Saves Donc dans ce dossier Saves, on voit qu'il y a New World Et on voit qu'il a été créé aujourd'hui à euh, midi 2, Donc euh, il n'y a même pas une minute Ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir Et pour le moment on va le mettre sur le côté On va maintenant ouvrir notre serveur Pour ma part c'est un serveur que j'ai téléchargé sur genesis-mc.fr Le lien est dans la description, c'est un serveur qui est tout prêt et que Vous pouvez directement utiliser. Là, le serveur doit être dans la même version de votre map pour ma part, c'est 1.16.5 et on va ouvrir le dossier World. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va tout sélectionner, on va tout supprimer et ici, on va tout copier de ce dossier vers notre serveur. Une fois que ceci est fait, on va lancer notre serveur en double-cliquant sur Start en bas. Et on va aller voir si les modifications ont bien été apportées. Bon et bien voilà, on peut voir ici avec le petit don que notre serveur est lancé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter en localhost. Et si on rejoint le serveur, on peut voir qu'on a bien atterri sur la map. Et on voit ici que j'avais bien coupé l'arbre et qu'il est maintenant modifié. Et voilà, du coup, c'était une petite vidéo explicative pour vous montrer comment modifier la map de votre serveur et intégrer une nouvelle map. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter à vous abonner. Et à rater des prochaines vidéos. A bientôt!